Salut tout le monde, pour ma première vidéo j'avais choisi le thème du fonctionnement de l'audition. Je vous mets d'ailleurs le lien le temps de l'introduction, n'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause pour aller la voir avant ou vous pouvez aussi la regarder après celle-ci. Savoir comment on entend c'est bien, mais je pense qu'il serait bon aussi de savoir un peu mieux qu'est-ce qu'on entend. Nous allons donc voir maintenant ce qu'est le son et comment des objets peuvent le créer. son lui-même est une onde. Cette onde est captée par notre oreille, entre dans le canal auditif, fait vibrer le tympan et celui-ci amplifie cette onde, etc, etc. Soit. Jusque-là, je pense que je ne vous apprends rien. Par contre, c'est une onde, oui, mais quoi comme onde Est-ce qu'on entend toutes les ondes sonores Et comment fonctionne la musique Ce sont plus à ces questions que je vais tenter de vous donner une explication. Commençons par les ondes sonores, ou plutôt devrais-je parler d'ondes acoustiques. Une onde acoustique donc est une perturbation mécanique, par exemple l'oscillation des molécules d'air qui se propagent dans un milieu, par exemple l'air, et sous la forme d'une onde longitudinale, c'est-à-dire que la déformation va dans la même direction que sa propagation. Comme toute onde elle possède une fréquence qui est le nombre de fois où un phénomène se produit en une seconde et qui est exprimé en Hertz. Alors je vais pas détailler l'aspect physique pur d'une onde acoustique sinon je pense que je vais vous perdre plus qu'autre chose mais j'ose vous dire qu'elle possède une fréquence, une longueur et une amplitude qui pourraient être comparées à sa hauteur. Alors on n'entend pas tous les sons de toutes les fréquences possibles, il hein, y en a une infinité. Nous, humains, on entend généralement les sons allant d'une fréquence de 20 Hz à 20 kHz, soit 20 000 Hz. Au-dessus de 20 kHz, nous parlons d'ultrasons. Encore une fois, c'est une moyenne et ça dépend des gens. Notre oreille est aussi plus sensible à une gamme de fréquences de 1 à 3 kHz, et plus nous vieillissons, moins nous entendrons les fréquences supérieures à 12 kHz. En revanche, les animaux, eux, n'ont pas la même perception. Par exemple, les chiens entendront de 65 Hz environ à 45 kHz, les chats de 45 Hz à 65 kHz environ, les poissons rouges de 20 Hz à seulement 3000. Je vous mettrai en lien une page avec des études qui recensent ces fréquences. Vous vous doutez bien, il existe une infinité de manières de créer un son le mouvement de votre membrane de haut-parleur pendant que vous écoutez la vidéo, ou le mouvement de la touche de clavier qui s'enfonce dans son emplacement en passant par le claquement de vos mains, ou une pierre frappée contre une autre. Et tous ces sons peuvent former une musique. Si, si, avec un petit peu d'imagination. Par contre, ils ne sont pas tous mélodieux à nos oreilles pour autant. Hein. Le bruit des ongles sur un tableau, c'est... Nah. Pour avoir artificiellement des sons mélodieux, nous avons créé les instruments de musique. Qui sont accordés, c'est-à-dire pour faire simple régler, pour être sur des fréquences fixes et précises, et espacer les unes des autres de manière logique. Par exemple, dans une gamme dite tempérée, un La3 à 440 Hz, le Sol, un ton en dessous sera à 392 Hz, ou un Si bémol à 466,16 Hz. Ces espacements ou tons sont calculés et calculables mathématiquement. Bien, nous savons ce que c'est une onde. En gros, nous avons les fréquences que nous entendons, toujours en gros, et vous savez maintenant ce qu'est le son d'un instrument de musique. Maintenant, question. Pourquoi un La à 440 Hz sur un whistle, par exemple, une flûte irlandaise, est-il entendu différemment d'un La sur une basse Ou d'un La sur une bombarde nous avons bien trois instruments différents et seulement une note. Et bien justement, la différence vient principalement du fait qu'il n'y a pas en réalité qu'une seule note de perçu. Quand on fait un La sur un instrument de musique, en réalité le La n'est que la note dite fondamentale. Mais en fonction de l'instrument joué, plusieurs harmoniques peuvent être présentes. Ces harmoniques sont la conséquence directe de la forme ou de la matière de l'instrument. Pour un instrument à cordes, ça va être par exemple la forme de la caisse ou la largeur d'une corde. Pour les instruments avant, ça va être la longueur ou la génération de vibrations. Cette différence d'harmonique est appelée timbre. Elle peut être observée avec des logiciels comme Audacity qui intègrent un analyseur de fréquence. Pour le son que vous entendez, un Do à 1046 Hz, nous pouvons aussi y voir comme harmonique un autre Do à 2091 Hz, un SOL à 3139 Hz, un DO à 4180 Hz, un MI à 5229 Hz, et encore quelques autres harmoniques. On constatera une légère différence entre les harmoniques que nous mesurons et les notes théoriques, différence due sûrement entre autres au microphone. Enfin, ensemble, ces harmoniques et fondamentales vont former de complexes notes qui, assemblées, vont former des morceaux de musique que vous apprécierez ou non, en fonction de votre programmation culturelle, de vos goûts ou de votre humeur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous comprendrez mieux maintenant ce que vous entendez et les différences qu'il peut y avoir entre chaque instrument. Et n'hésitez pas à vous remettre en mémoire le fonctionnement de l'audition et d'y faire les rapprochements qu'il faut. N'hésitez surtout pas évidemment non plus à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire constructif et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. À très bientôt, merci.